Et on dit à voix haute, je suis courageuse. Encore plus fort, je suis courageuse. Et encore plus fort, je suis courageuse. <rire> Bravo. Et maintenant, on le dit doucement, je suis courageuse. Plus doucement, je suis courageuse. Et on chuchote, je suis courageuse. Et là, on le dit dans notre tête. Encore. Une dernière fois. Ça fait du bien, les affirmations. Passe une belle journée.